Salut, bon dimanche à vous, bienvenue, bienvenue, bienvenue, ok, euh, je sais que vous avez plein de rêves, Aujourd'hui c'est dimanche, euh, certains ne s'apprêtent pas à l'église, mm -hmm. par contre d'autres vont se connecter ici, Donc, je vous attends, je vous attends. soyez bénis on va commencer les bonnes choses bienvenue aux nouveaux abonnés je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés sur ma page donc si vous venez d'arriver euh, présentez vous donnez moi votre nom et puis aussi euh, ce que mes vidéos vous ont fait ok C'est que autre jour, quelqu'un m'a traité de sorcière et j'étais ravie, like, oh my gosh, me, oh my god, on me traite de sorcière, haha, <rire> je suis trop contente. Ah yeah. oh là là. bon, je vais juste te dire dans le groupe que je suis en direct sur Facebook, comme ça ils vont se connecter un peu. Bon, partagez ma vidéo avec quelqu'un qui qui ça peut aider, même si vous regardez ceci plus tard, partagez la vidéo, ok, je vous salue. Je vous salue. Bon. Pourquoi je fais cette vidéo Ok. J'aurais pu... Euh, je dois sortir pour le business aujourd'hui. Donc, avant de sortir, je me suis dit, il faut un peu de motivation là. Et j'ai en fait, deux jours, vous m'écoutez pas. Vous n'êtes pas content. Mm -hmm. Donc, j'étais en déplacement depuis vendredi. Vendredi, je suis revenu samedi matin. Oui. En 36 heures, j'ai fait... 7 heures de route aller-retour donc j'étais assez casse mais ça s'est bien passé ok bonjour euh, la reine Ninon comment tu vas ok bon partagez aussi la vidéo s'il vous plaît il <coughs> y a beaucoup de choisis qui se laissent encore berner qui souffrent ok attendez je vais arrêter la clim parce que voilà c'est plus calme super ok Bon, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Si vous regardez ma tête, vous dites, mais qu'est-ce qu'elle dit? C'est qui ça? C'est qui cette femme-là? Ben, je suis la reine Jocelyne. Ok? Je serai pour vous qui vous voulez que je sois. Je peux être un vaisseau par lequel vous recevez la réponse à vos questions. Euh, je peux être un vaisseau par lequel vous parlez aux défunts. Je peux être un vaisseau par lequel le Saint-Esprit vous parle. Je peux être... Euh, je suis aussi coach pour certaines personnes donc j'ai des programmes de coaching que je fais bonjour euh, la reine euh, benji chapi je crois que ça homme ça ou oh bien bonjour la reine yaga ok bon j'ai plein de choses aussi les gens qui me contactent souvent me disent que okay, c'est quoi ta spécialité quand vous m'écoutez si vous m'écoutez pendant 20 minutes et vous ne trouvez pas en quoi je peux vous aider ça veut dire que réellement je peux pas vous aider ok euh, mettez beaucoup la vérité dans ce que vous faites j'ai eu une consultation avec quelqu'un hier euh, il vit vraiment dans le mensonge et je lui ai dit il me dit ça fait trois jours que je t'écoute je, je dois te parler euh, et là on commence beaucoup de mensonges et euh, manipulation aussi je lui ai dit arrête de manipuler les gens arrête de mentir arrête de mentir à ta propre famille parce que l'esprit de vérité libère l'esprit de vérité permet à l'esprit de pouvoir vous parler donc j'ai rencontré un roi un prince d'ailleurs donc, il est, il est d'un royaume ici, là, au Cameroun. Et quand on parlait, on va dire en quelque sorte qu'il est un peu comme moi. Il me dit, la base de tout, on ne peut pas mentir. On ne peut pas se permettre de mentir. Tu ne peux pas mentir. Les ancêtres, peuvent, ils vont te ils, Tu vas te mettre, tu manques Pourquoi, comment? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire le genre qui fait tu manques. Je ne peux pas. Même quand elle rencontre un homme, je ne peux pas te mentir. Et je sais que parfois on se dit que c'est une position de faiblesse. Mais ça te donne de la force, de la puissance. Parfois il faut jongler, parfois. Dans le business, je ne mens pas. Ceux qui, ceux qui ont déjà, euh, vous m'avez déjà, vous avez, on a fait le business ensemble, je vous avez été dans mes formations. Je vous dis comme c'est. Pas déjà que tu viens, tu crois que je vais faire le miracle. Je dis non, voici ma part. Voilà ta part. Toi, tu dois faire ça pour que ça marche. Ok donc je tourne un peu comme ça pour que certaines personnes voient le message que j'ai mis et qu'ils se connectent donc bonjour la reine euh, d'Ongé comment tu vas ok vous savez je demande l'inspiration je demande que le Saint-Esprit me permette de parler de façon claire vous puissiez obtenir les réponses à vos questions voilà quand vous vous levez le matin je sens qu'il faut que je parle d'abord de ça parce que beaucoup d'entre vous, vous avez fait des cauchemars cette nuit. Vous avez dépassé le niveau où on va vous poursuivre dans votre rêve. Vous avez dépassé le niveau où le chien va vous mordre dans le rêve. Arrêtez aussi, non? Ouais. Vous, vous allez voir c'est même le titre de mon direct. Quand, quand il fait le direct, je connais seulement pour voir ce que les esprits veulent dire. Vous avez dépassé le niveau où les, on va vous poursuivre, prendre vos choses dans le rêve. Parce que je crois que dans je crois que sans qu'il y a des de gens, il y en a pas mis vous êtes revêtus de très mauvaise humeur. Vous avez de très mauvaise humeur et euh, quand vous avez votre énergie est basse. Écoutez, tout fonctionne avec l'énergie, votre puissance c'est dans votre énergie. Donc quand vous levez, vous êtes fort, vous sentez. Et j'ai fait plein de vidéos que je mettrai sur YouTube. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. J'ai fait des trucs je vais expliquer comment utiliser le sel pour se laver, euh, comment utiliser les encens. J'ai plusieurs types d'encens ici. Euh, donc dans cette vidéo, j'explique. Ceux qui sont aussi à l'étranger, vous pouvez commander ça. Donc voilà, l'encens pour l'argent, l'encens Saint-Michel. Ça euh, c'est From Failure to Divine Success. Ok. Il y a plein de types d'encens. Ceux qu'il en a vous dit, je veux seulement à la lavande, je veux seulement quitter sur le petit niveau. Ok. Bon, vous savez que je vous éduque seulement ici. Il y a aussi les selles. Et c'est comme vous là-bas à Paris. J'ai beaucoup de personnes à Paris. Vous avez la peine. Je poste ceci. J'envoie. Donc, j'ai quelqu'un chez qui j'envoie en vois gros. Et puis, la personne peut vous poster. Plusieurs couleurs de sel. Vous devez faire vos lavages. très important. Et les consultations sont nécessaires parce que, voilà, il y a le sel bleu, il y a le sel vert, tout ça. Vous savez, Dieu m'a appelé à mettre les secrets. Les trucs qu'on cache aux gens-là qui font qu'on vous tapasse à gauche, à droite. Moi, je ne profite rien de savoir que... Il y a peut-être 1000 Africains en Europe qui sont en train de souffrir. Et je, les choses que vous montrez là, tant que Dieu me donner un souffle de vie, je vais vous montrer. Je sais que certains mamies, vous n'allez jamais me contacter. Ça ne me dérange pas. J'ai assez de sous. Je reste dans ça, les gens me font les offrandes. Je reste dans ça, on dit que, tu as tellement aidé oh, au plan. Parfois, ils dorment comme ça, les réveillent le matin, ils voient 500 000 dans mon compte. Donc vraiment, écoutez, ce n'est pas votre. Quand je dis souvent que la consultation, ce n'est pas vos 25 000 de consultation que je veux. Mais, je connais que ce, que ce que je vous montre ici, je sais que ça va vous aider. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous, on montre vous ne faites pas. On montre vous ne faites pas. Je ne sais pas pourquoi. Déjà, même pour vous montrer, tu peux vivre tu sais, jusqu'à 50 ans. On ne te montre pas que tu dois faire ça, ça, ça. Vous connaissez. Vos amis avec qui vous êtes tous les jours là, ils connaissent ce que... Quand ils vont voir, vous allez commencer à faire. Ils vont arriver chez vous dire, hé, hey, tu as aussi le celle ci Elles connaissent ça depuis, elle ne t'a pas montré. On se connaît Camerounais, on se connaît. Elle connaît que c'est comme moi, elle pas fait ça, ça, ça. Comme tu vois, mes choses avancent toujours, c'est fait ça, elle ne te montre pas. Toi, tu es là chaque jour, tu te plais que pourquoi mes choses n'avancent pas Et il y a même certains de vos amis qui partent chez les marabouts, ils checkent que, quels sont mes amis qui sont bien. Certains de vos amis prennent vos chances. Ha. Oh, j'ai fait le direct, a mis ça passe à m'a dans ma bouche. Il y a n'ai pas l'intention de parler de l'autre aussi. Vous avez des amis avec lesquels vous fonctionnez. Ils connaissent ce qu'elle vous explique chaque jour ici, là, sur mes directs. Ils connaissent. Ils ne vous disent pas. Souvent, avec ton ami disparaît, dit elle dit qu'elle n'est pas au pays, elle part elle fait une semaine. Elle revient. Quel est un peu le problème dans son couple, là Voilà, la fin d'année qui arrive, non. Elle te fait un voyage où c'est incognito comme ça, là. Elle fait piou piou, elle part, elle revient Bon, pardon, partagez ma vidéo. Que le message va beaucoup toucher les gens. Le truc aussi, c'est que le Camerounais aime. Le Camerounais est mesquin. Tu vois les Nigériens, hein? si un, un Nigérian connaît un endroit où il y a les bonnes choses, bonjour, bonjour, bonjour Bénédicte, la reine Richemont, bonjour euh, la reine Maïmouna, bonjour la reine Wafou. Si un Nigérian connaît que ici là, on donne les boulots, il va porter tous ses frères, bonjour Franco, dont je suis l'ange, Portez tous ces frères, venez dire que venez aussi voir aussi, venez ici là, voilà, il y a ici, venez voir. Tous ces frères vont venir, vont manger. ils vont manger. Vous allez voir dans le bureau. Vous arrivez souvent dans le McDonald's en Europe. Quand vous avez dans un McDo, vous voyez le manager, c'est un Pakistanais. Regardez combien de Pakistanais vous avez qui travaillent dans le manteau là-bas. Vous arrivez quelque part, vous voyez le manager, c'est un Nigérian. Écoutez l'accent, vous allez voir combien de Nigérians vous avez là-bas. Mais les Camerounais, je vous dis que vous allez changer. Ça va changer. Vous allez voir que ce qui va aider vos frères, vous allez aussi partir de montrer. C'est comme ça qu'on a la bénédiction. Dieu connaît qu'il y a des gens qui, comme moi, la route ne veut pas me toucher. Parce que Dieu connaît que s'il me donne, je vais donner. Il me montre, je vais aider. C'est un parmi vous, vous connaissez. Si les événements font aussi la même chose, c'est super. Vous connaissez peut-être ce qui va aider votre frère. Ton frère, il tourne depuis. Chaque jour, tu l'aides à faire tes choses, il ne fait pas. Tu parles tellement, il ne fait pas. Tu trouves un truc qui va aider ton petit frère. Si c'est le lavage, je sais n'importe quoi. Paye. Tu lui envoies, fait. J'ai des gens ici là qui ont appelé à payer les consultations pour tous les membres de leur famille. Elle paye, elle voit sa lède, elle envoie sa soeur, elle envoie sa belle-soeur, elle envoie la femme de son petit frère, elle envoie, elle envoie, elle envoie, elle envoie que pâté. On ne profite rien quand on est méchant. Moi, je vous, dis-moi. Bonjour, la reine de Frasier. Bonjour, la, la reine Céline. Ça ne vous aide pas. Donc, je reviens sur ce qu'elle disait. Vous avez des amis autour de vous. Ils connaissent ce que je vous montre ici chaque jour. Ils font ça depuis longtemps. Peut-être leur mère leur a montré ça. Quand vous l'avez, vous en gros ça fait cinq ans. Elle faisait déjà ça. Elle faisait déjà ça depuis longtemps. Elle vous rencontre et ces gens-là check leurs amis. Vous m'écoutez. Ces gens-là check leurs amis. Ils partent de checker. Je parle à une l'autre jour. Bonjour Laurent Amand. Je parle à une l'autre jour. Elle me dit qu'elle a une amie là que tous les six mois, on sait pas au Nigeria. Elle fait même deux semaines en revenant. Elle, elle fait les, les shopping Elle lui donne même un sac de viton. Elle dit que le sac c'est à coûté même 1500 dollars. Tu me donnes un. Elle dit que j'ai même 10 comme ça là. Et ça, son ami là lui dit que tu ne connais pas les chances que tu as. Parce que vos amis sont partis vous checker. Ils sont partis vous checker. Arrêtez d'être trop simple. Arrêtez d'être trop simple. Ce que je vous montre ici, vous dites ceci. Protège-toi. Comme vous il y a des gens qui viennent souvent chez vous, que oh, je viens dormir pour le week-end. Oh ma copine, j'ai passé dans la ville. Elle vient de déposer ses choses dans ta maison. Elle parle dans la douche dans les toilettes, elle lance un truc, tu ne connais même pas. Oh Seigneur Dieu, fait que me faire dire les choses aujourd'hui là. Quand vous voyez que quand vous êtes en bain, vous êtes protégé. N'est-ce pas? Tu as ta soeur ici au pays. Chaque fois tu envoies l'argent, elle te dit qu'il faut faire telle chose. Tu envoies l'argent, que va aussi au village où tu fais ma part. En partant, fais, fais, prends tes chances. Ta soeur, eh, ta soeur. C'est pour ça que vous devez checker le Saint-Esprit. On n'en voit pas n'importe qui fait ces choses. On voit pas n'importe qui fait ces choses. Tu as ton truc, tu vas acheter le terrain. Même la personne qui va acheter ton terrain, ce n'est pas n'importe qui qui va acheter ton terrain. Je veux que vous soyez, commencez à devenir et la foi d'un enfant, mais aussi prudent. Jésus a dit ceci. Vous savez qu'être comme des... des... Comme des loups et comme des doves. Dove, c'est la colombe. Vous savez quoi? Attendez, venez chercher le passage du Bible. Moi, j'aime moi parler, mais je vous les preuves à la pluie. Parce que vous êtes tellement doux. On entre dans votre vie, on abuse de vous. Mais vous n'êtes pas sage. Vous n'êtes pas sage. Attendez, venez chercher le passage du bébé. Je cherche le passage. Voilà, soyez aussi sage que les serpents et aussi inoffensif que les, les, les colombes. Je vais vous chercher le passage. Là, Matthieu 10, verset 16. Ne prenez pas seulement une facette de la pièce ton propre gars vous dormez ensemble ha. vous allez devenir sage sur la page ici vous comprenez non tu vas rester comme ça, tu vas monter ton immeuble l'immeuble que ça fait 10 ans que tu as pour mise la fondation tu vas pas monté là tu vas monter ton immeuble en six mois tu as fini. et vous connaissez donc quand vous venez dans les consultations vous me dites vos problèmes tous les jours je vais pas à la fois Est-ce que moi, je vais me fatiguer? Je ne me fatigue pas. Regardez ce que Dieu m'a appelé à faire. Attendez, je vais vous lire le passage clairement. Jésus dit: Voici, je vous envoie. Comme des brebis au milieu des loups. Vous êtes des brebis. Vous connaissez votre bon cœur. Vous savez que vous voulez aider les gens tous les On vous a déjà fait ça dur. Et quand prend ton argent, il passe sur le marabout, il travaille. D'autre part, pas de vous contrôler que c'est seulement à eux que vous devez envoyer l'argent. Dès que tu reçois l'argent, c'est le jour où tu touches l'argent que la personne a des problèmes. Oh. <rire> ouais. Mais vous savez quoi? On m'a fait ça, moi là. On m'a fait ça. Tu as en Europe, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Tu fais 5 ans, tu vois parce que tu avances avec. Mais tu peux voir les Western Union. C'est le Western Union que tu veux voir, mamie. Western Union, chaque jour. Hop. Western Union, le Western Union, ça ne finit pas. Comment on ne fait pas les Western Union là J'espère que vous voulez vos enceintes chez vous. Vous faites ça. Il dit, je vous envoie au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. Simples comme les colombes. Un choisir. La puissance de ton cœur, ce qui fait ta force, c'est ta générosité. Je vais vous expliquer les choses sur vous. C'est ta générosité. Et c'est ça qui t'a sauvé depuis. Tu ne sais même pas. Maintenant, en étant généreux, tu vas ajouter une petite touche de prudence dessus. Et n'est pas dit, ok, je ne donne plus à personne, c'est bon, je garde mon argent pour moi-même, non. Ton agent, argent, l'argent est fait pour circuler. L'argent est fait pour circuler. Simple comme les colombes. Vous connaissez la colombe d'abord, elle est pure. Et la Bible dit que ceux qui n'ont pas le... Si vous n'avez pas le cœur, pur, Matthieu 5 verset. mais je fais que... m'a de prédication aujourd'hui, là, c'est grave. La Bible, le, titre, le, le serment, ce n'avait pas le titre. Je vous avais donné le titre que vous voulez. Matthieu 5, verset. Le serment à la montagne, les béatitudes, là. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8 heureux ceux qui ont le cœur pu, car ils verront Dieu. Moi, quand j'étais à l'église, tout le temps, on me disait, wow, cœur pu, ça veut dire, moi, mon interprétation que j'avais, c'était genre, faites-moi tout le mal que vous voulez. <rire> faites-moi le mal que vous voulez. Le Seigneur, c'est lui qui va me défendre. <rire> What? Tu fais le genre tu connais que mon oncle, si. Il a essayé trois fois de me tuer. Maintenant je m'arme, il ne peut vous accéder que si vous laissez la place. Il y en a parmi vous, connaissez que vos oncles sont des sorciers. Vous ne faites donc aucun, vous aucun lavage, vous n'avez fait rien. Donc vous êtes la simple bête, bête, simplement comme ça, là. Ouais. J'ai expliqué la dîme ici. Si quelqu'un est sur la page, il ne connaît pas ce que la dîme fait dans sa vie. Et même si tu connais, tu ne fais pas, c'est toi qui vas payer les pots cassés. Écoutez, la spiritualité, ce n'est pas pour seulement connaître et conseiller les gens. Tu dois connaître, tu fais. Tu dois connaître, tu fais. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Vous avez sûrement dit, mais c'est même qui comme ça qui bavarde, elle est c'est même qui comme ça là. C'est moi. Je m'appelle Kouo, la reine Kouo. Mon père m'a appelé Kouo. Mon nom du village, c'est Morgum Kouo. <rire> vous pouvez aussi m'appeler Reine Jostine Ok Je veux que vous sortiez de l'ignorance Diagnostiquez-vous vous-même Tu dois pouvoir rester ensemble. Tu dis que J'ai lancé le chantier ici depuis 5 ans Chaque fois que je vais mettre la tolle Même si je porte l'argent de la réunion Il y a toujours un problème qui se passe Ça fait déjà 6 fois qu'on a pris mon argent Pour le visa ici ça fait déjà 8 ans que j'ai déposé l'application Si Tous mes enfants sont British. Tous mes enfants sont français. Pourquoi je n'ai pas encore les papiers? Hmm? Hmm? Commencez à vous poser les vraies questions sur votre vie. Merci la reine Carolina. Commencez à vous poser les vraies questions. Est ce que vous avez, vous avez parti sur les directs où on va vous parler des. Des, des trucs qui n'ont pas de sens on dit les clashs de telle personne. Je, je parle de coco au milliard quand elle finit de parler d'elle elle va me donner l'argent si avec, on me montre une star quand elle finit de parler d'elle dès qu'elle finit comme ça, elle voit 100 000 euros devant ma porte ne vous en faites pas quand qu'elle fait le direct je parle des clashs parce que vous écoutez les gens là vous riez, vous riez, tu finis tes problèmes sont toujours là on vous la reine gêmen tes problèmes sont toujours là tu as tous les mêmes problèmes, les mêmes blocages et le pire c'est que tu ne connais pas que tu es bloqué tu as accepté ta situation. Tu ne connais pas que tu es bloqué. Tu avais le gars depuis 10 ans. Chaque fois que vous prévoyez que vous allez vous marier, l'argent que vous avez économisé, là, un problème sort. Tu as commencé ta carrière peut-être de chanteur depuis. Tu chantes bien. Tu sais que tu chantes bien. Tu sais. Tu sais que tu, tu connais que... Non, moi, je, je, je, je connais. Tu es en train de demander les 10 euros. Tu as peine, à peine, tu peux payer ton loyer. Bonjour, la reine Kenny. Ça peine. Ça peine, tu peux payer ton loyer. Quand est-ce que tu vas aussi vivre de tes talents? Bonjour, la reine Edwige. Bonjour, la reine Alec. Les principes que je vous explique ici. J'ai une de mes filles en Europe là. Quand on s'est connu, elle, est, elle avait le séjour étudiant. Bonjour Jordan. Elle avait le séjour étudiant. Et c'est comme si elle n'était qu'un étudiant, elle ne comprenait même pas. Elle a tourné, tourné, pas, elle échouait la première année. Elle a tourné, l'année la, qui a suivi, elle a encore échoué. Merci pour ceux qui me font les dons, là, il y a beaucoup de dons. J'ai reçu beaucoup de dons. Souvent ils me réveille le matin, vous là, quand vous envoyez, mettez vos nom que je vois au moins la personne. Et si vous ne voulez pas que je sache votre nom, il n'y a pas de souci. Souvent, parce que j'ai mis mes détails orange Money. ici, là, je me vais souvent et Ce matin, quelqu'un m'a envoyé, je ne sais même pas combien c'était. En euros, ça doit faire peut-être 70 euros. Je me réveille et ça, je dis, je ne sais même pas qui a envoyé. Bon, merci, merci. Quelqu'un m'a envoyé un truc comme... Euh, en France, c'est facile, un truc comme 240 000 ce matin. Merci, merci pour vos dons, ok Donc Donc là, je parlais de la jeune fille La jeune fille qui reste Elle est étudiée, elle ne comprend pas Elle étudiée, elle ne comprend pas Et quand tu lui que tu donnes un tour de fait Tu donnes une instruction C'est quand je vais donner une instruction Peut-être que, ok, lave toi, avec ça, fais comme ça C'est là qu'elle va avoir les problèmes Bonjour le roi, c'est je pense que c'est toi qui as payé ta dîme. Hmm, c'est aujourd'hui que j'ai fait ton message. Parce qu'il y a certains de mes WhatsApps que quand vous m'écrivez dessus, euh, quand vous m'écrivez dessus, je, je crois que c'est toi. Donc vraiment, j'ai déjà envoyé une prière. Que le Seigneur, euh, qui qu récompense son obéissance à ce qu'il a, à ce te dit. Parce que quand je parle ici, c'est ce que vous voyez que vous faites. C'est pas moi qui bénis, mais que le Seigneur te le, re le retourne 100 fois plus. Et qu'il trouve les excuses des cieux. Donc... Euh, je préfère que vous me fassiez les transferts sur mon téléphone. Parce que parfois, il y a des jours où je peux pas à là-bas. Je parle pas dans les westerns ils ils m'alignent même pendant deux heures de temps. Et ça, ça me... Vraiment, pardon. Il y a mes numéros et cela. Il y a les applications mobiles. Il y a TapTap Send Il y a Sendwave, Il y a World Remit. Vous envoyez dans le, le téléphone directement. Quand il me réveillent, ils bien dans la journée, je reçois. C'est mieux pour moi, vraiment. OK. Pour tous ceux qui ont fait les offrandes cette semaine, écoutez très bien. Je vous ai aussi enseigné comment semer. Je vous prends, je prends la Bible, je vous montre Je prends le village, je vous montre je, je Donc il faut que vous soyez Qu'on ne vous attaque pas à aucun point Parce que quand tu sais maintenant Tu dois changer tes pensées, tu dois renouveler tes pensées Et ceux qui sont dans le, le groupe WhatsApp Je vous ai dit qu'aujourd'hui on va faire la communion à 18h On va faire la communion je, vous, je vais vous expliquer encore le mystère de la résurrection Je veux que vous puissiez comprendre ça La communion guérit, La communion fortifie Que vous engagez tout cela voilà. Donc, euh, je parlais de cette jeune fille qui est en, en Belgique. Donc, elle était en Belgique et puis là, elle est là-bas -là maintenant. Donc, après deux ans, elle est chouette, elle est chouette, elle a perdu son titre de séjour parce qu'elle ne, ne fréquentait pas. Et parfois, en vous, il y a une lourdeur qui fait que tu connais ce que tu vas faire, mais tu ne le fais pas. On te dit que, quand si tu regardes la vidéo, je vais poster ça sur YouTube ce soir. Comment utiliser les sels pour se laver. Tu sais que je dois prendre le sel-ci, je dois prendre ça. Et c'est en fonction, la consultation vous aide aussi à connaître exactement quel est votre problème. Il y en a parmi vous, et on vous a seulement attaché, cadenas sur vous, vous avez les cadenas, même 50 cadenas. Tu ne peux pas venir directement, tu tombes, tu peux, tu, peux, tu peux faire le traitement pour le... Tu dois connaître ce qu'il y a de qui te dérange. Donc, il y a certains que c'est le business, tu fais ton bien, ça ne marche pas. Et euh, il y a des sels, par exemple celui-ci, par exemple, celui ci ce sel violet, il y a les sels violets qui sont pour l'attirance, il y a les sels violets qui sont pour l'argent. Celui-ci, c'est pour l'argent spécifiquement. Donc, on donne les produits, on lui dit que fais, elle ne fait pas. On lui dit que lave-toi avec le sel, elle ne se lave pas. On lui dit que prime même comme ça là. Après, après même elle reste, la base de la base c'est qu'elle ne payait même pas sa dîme à l'époque. Elle ne payait pas sa dîme. Elle est restée comme ça là. Je lui dis que ma chérie... C'est ton obéissance qui va te sortir du trou là où tu es. Une période elle a commencé à obéir. Elle a payé sa dîme une fois. Elle est tombée sur un monsieur qui lui a offert un logement gratuit. Ça, vous savez, que ça n'existe pas en Belgique. Quelqu'un te donne sa maison. Quelqu'un t'emploie. Quand tu viens pour, le, pour faire l'interview le, le, le, le, pour le boulot, il te dit que ah, j'ai même une de mes maisons que je n'utilise pas. Tu parlais vivre là-bas pendant deux mois. C'est comme ça que l'année passée, elle a vécu dans un logement pendant deux mois, gratuitement. Et le mois-là, elle avait payé sa dîme. Écoutez, je vous dis toujours quand même, Tester Dieu. Moi, je sais un Dieu qui est du Dieu. Le Dieu du tic au tac. Le Dieu du tic au tac. Il y a des personnes qui, quand ils font l'offrande, peut-être Peter sera Dans la journée-là, tu vas voir si quelqu'un peut-être quelqu'un te déverte de l'argent. Vous savez que même les dettes, les gens qui retiennent votre argent doivent aussi. Ça, c'est aussi des formes de blocage. Je crois que vous savez ça. Quelqu'un a tes 3 millions, il te remet en 10 000. 10 000 seulement. 10 000. Que c'est même, c'est quoi ça? Mon YouTube, c'est de guides du gay Voilà mon, voilà mon nom YouTube. Et j'ai mis le lien dans la vidéo aussi. Donc, après, vous cliquez juste sur le lien, ça vous amène sur les vidéos. Dans les vidéos de lavage et tout ça, là, je vais mettre ça sur, le, sur YouTube. Donc, il te plaît en 10 000. Quelqu'un a ton. ton je ne sais pas comment il peut vous dire. Il y a tellement de formes de blocage. Vous avez vu que cette semaine, je suis en train de vous montrer. J'ai fait des petites vidéos de 2-2 minutes où je vous donne des formes de blocage que vous avez. Et vous ne savez même pas. On te promet de t'épouser. L'argent du mariage que vous avez gardé. La semaine d'avant, ça, le père de, la, de, ton, de ton fiancé meurt. Tout l'argent, il faut dépenser sur le deuil. Ma chérie, tu es bloquée. Et 10 mois. Donc, quand vous commencez à faire ces choses-ci, donc je reviens sur la jeune fille. Je ne sais pas pourquoi elle commence à raconter son histoire sans faire que fait comme ça. Là. À un moment, maintenant, elle a trouvé une petite ouverture. Elle s'est déplacée qu'elle est dans autre pays. Elle est arrivée là-bas sans papier. Là, elle commence à vivre sans papier maintenant en Ben. C'est fort, c'est fort. Elle a eu la chance, elle est allée dans un centre, on l'a prise là-bas. Le logement, elle ne paye pas. Elle a fait ses papiers en attendant, maintenant qu'on puisse accepter sa demande. Euh, je sais pas, sa demande d'asile qu'elle a fait, je sais pas trop. En attendant qu'on accepte, maintenant, elle paye sa dîme. Elle commence à avoir maintenant les opportunités de boulot. Imagine tu es dans un pays, vous les connaissez non? Allemagne, Belgique, tout ça là, c'est pas facile de travailler sans les papiers. Mais elle me dit que depuis là, elle travaille. Et elle paye sa dîme. Là maintenant, elle me dit, OK, elle sent maintenant qu'il faut qu'elle aille au village pour faire certaines... Euh, elle doit aller sur la tombe des parents. Elle doit envoyer l'argent pour qu'on fasse ça. Je lui ai dit, OK, c'est bien comme toi-même, tu es conscient. Parce qu'avant son travail spirituel, ce es, c'est sa mère qui payait. Je lui ai dit que toi-même, tu dois sortir ton argent. Même si c'est que 5 euros qui te restent. J'ai fait une vidéo sur la dîme l'autre jour. Je lui dis que si c'est 5 euros qui te restent, paye la dîme de 50 centimes. Tu vas voir dans un jour, quelqu'un va venir te donner 10 euros 10 euros c'est encore 1 euro tu paies ta dîme le lendemain on va t'appeler pour venir faire un boulot qui va te donner 20 euros c'est comme ça qu'on remonte d'un trou il y en a parmi vous c'est vrai là vous c'est une autre échelle tu as peut-être acheté un terrain tu te découvre que le terrain, le terrain est litigieux c'est qu'il y a des situations dans votre vie que vous avez dû accepter tu envoies la voiture au port tu envoies la voiture tu mets dans le conteneur de quelqu'un qui n'a pas l'argent pour te donner depuis trois mois, ta voiture au port, dans le contenu de quelqu'un. Quand tu commences, il y a des trucs que quand tu commences à faire, la machance ne peut pas trouver ta maison. La machinçon, je dis que ça va prendre tout le monde quand ça va arriver sur ta part. Merci pour le partage, la reine euh, Tiché. Partagez ma vidéo s'il vous plaît. Et puis vous me donnez les likes. Donc, je veux que vous puissiez comprendre que vous êtes responsable de vous-même. Parce que ce qu'il y en a parmi vous, oh, c'est ma mère qui faisait ça. Ta mère est morte depuis deux ans. Tu commences à lire, non Tu le sens, ta mère t'envoyait sa seulement trucs. Elle dit que lèche ça. lave toi avec ça. Mets ça là en bas de ton lit. Non, non, non, non, non, non. Tu faisais. Maintenant que la mère est morte, tu vas faire comment Tu vas aussi mourir. Je vais vous secouer avec mes paroles comme ça. là. Vous allez vous, vous, vous, devez vous le lever, vous allez faire ce que vous devez faire pour avancer. Il y en a parmi vous vous êtes séparé de votre mari depuis 5 ans ou 10 ans. Au début, il s'occupait de toi. Il reste un beau jour comme ça, il commence à dire que non. Bonjour, la, main, la reine mérite. Il reste un beau jour, aussi, pas, il ne te donne plus l'argent rien. Mamie, tu crois que ça arrivait seul Hein Je veux que vous commencez à réfléchir. Et les gens qui vous voient, vous êtes heureux comme ça, ça ne leur plaît pas. Et vous serez surpris de savoir qui c'est. Je ne veux pas que vous soyez parano. Je ne veux pas genre. Je ne suis pas de vous amener à être parano. Genre, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est. Est-ce que c'est. Non, non, non, non. Mais je veux que vous commencez à réfléchir. Bonjour la reine Zara. Il y a des choses que vous allez faire. Même, même passer dans votre maison la nuit, ils ne vont plus passer. Je viens de vous lire le passage. Il a dit que je vous envoie dans le monde. Vous partez au, au milieu des loups. Certains d'entre vous, vos mères sont vos loups. Ta mère te déteste comme ça ce que tu demandes c'est mères. Je suis sorti de ton ventre. Je suis sorti de ton ventre. Et certains parmi vous, vous devez vous séparer. Je vous parle toujours du travail des fondations. Si vous avez fait la consultation avec moi et je vous ai dit qu'il fallait couper les fondations négatives que vous avez prises de votre mère ou de votre père, ne négligez pas ça il y en a parmi vous, bonjour la reine Sandrine. il y en a parmi vous votre euh, <coughs> je cherche comment je vais formuler ça Saint-Esprit, guide-moi il y en a parmi vous, vos pères, vous êtes le premier enfant il est parti quelque part il a dit que prenez l'intelligence de ma fille ça lui a su son argent. tu es vivante, tu es là tu es là, hein? Peut-être tu ne te marieras jamais. Peut-être que ce que tu vas faire des choses, ça ne va pas avancer. C'est ton propre père qui a fait. Tu sais que ton père passe souvent au village et fait les choses. Mais il ne t'a jamais appelé que viens ou pas faire. Je vous donne les signes, hein? les signes, les signes, les petits petits signes. Peut-être que tu as l'enfant qui l'a eu dehors avant de se marier. Maintenant qu'il se marie, il s'associe tellement avec sa femme qui est à la maison que toi qui es l'enfant de Déola, il commence à te voir comme un enfant sorcier. Parce qu'il a été manipulé par sa femme bien sûr. Bonjour la reine Tanko. Bonjour euh, la reine Ouri. Et ce sont les choses que ça vous a fait mal, vous avez gardé. Tu as gardé aussi ce moment comme ça, tu es toi seulement simple, simple. Comme tu es arrivé en Europe, tu as dit ok, ça fait 20 ans que tu ne veux même plus entendre parler de lui. Mais ce qu'il a fait est toujours là, mamie. C'est toujours là. Il est temps que tu te détaches et que tes choses avancent. Il est temps que tes choses avancent. Il y en a parmi vous, vous êtes partis chez vous, vous avez les tutrices. Tu vis chez une femme. C'est peut-être la copine de ta mère. On t'envoie en Europe tôt quand tu as 14 ans. Tu ne vivre chez la copine de ta mère. Ce n'est pas parce que les gens sont en Europe qu'ils ne pratiquent pas. Hein. Ouais, Seigneur, pardon, ouvre les yeux de tes enfants, si. Ouvre, je vais ouvrir vos yeux, de gré de force. Il y a des abonnements chez les marabouts ici-là. Que leur chance là, ils doivent aller collecter. Bonjour Patou. Tu vis chez ta cantine là. Ah, ne pas c'est la seule amie de ta mère. Tu connais toi quoi On a mis les choses dans ta chambre. Est-ce que tu connais? C'est un homme même dans des sont les vampires. Même. Dans la nuit, elle vient, tu te vois seulement dans le rêve, comment elle vient te donner que la nourriture. Ouais, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et ces genre de personnes-là, quand vous, ils vont voir que vous commencez à vous détacher, ils vont voir. Il y a même d'autres ici, là, que vous tombez dans le même direct avec eux. Ils sont connectés, vous êtes connectés. <rire> Dit là, ils ne vous ont jamais dit maintenant qu'ils vont voir que, ok, si je suis la fille, ça avez dit qu'elle connaît maintenant quelques petites choses que je fais. Vous allez commencer à comprendre souvent certains de leurs gestes. Elle restait souvent comme ça là. Elle dit qu'elle doit voyager pour aller à tel endroit d'urgence parce qu'elle part là-bas pour un problème spirituel. et les a des petits trucs que je vous dis comme ça là que vous allez voir. Je suis en direct, pardon, ne m'appelez pas au... aïe, aïe, aïe, aïe. Ok. Tu cherches où se trouve ton cordon ombilical, là où ils ont mis ça. C'est normal, ma chérie. Il y a souvent les gens qui sont mal intentionnés. Même le cordon de vos enfants, ne donnez pas à n'importe qui d'aller enterrer. Parfois, vous êtes en Europe là-bas, vous gardez pour votre enfant, vous partez de donner à quelqu'un. Oh, c'est mon tonton, non vous ne connaissez pas ce que la personne va tirer sur ça. Vous vous comprenez. Bonjour la reine Marie. Je tiens. Faites très attention. Comme tout ma m'a que l'homme est mauvais. Il faut demander à ta mère. Et généralement, vos mères connaissent Il est crucial pour vous de commencer à vous éduquer par rapport à ces choses aussi. Si vous êtes nouveau sur la page, abonnez-vous. J'ai plein de vidéos. Vraiment, en moyenne, je fais une vidéo chaque jour, six jours par semaine. Donc, vous avez assez de vidéos sur cette page. Et ces personnes qui partent de checker, ils connaissent ce que vous êtes choisi. Ils connaissent votre lumière. Il y en a parmi vous, on télè... Certains de vos oncles sont tellement battus pour que vous venez vivre chez eux quand vous étiez petit. Vous ne comprenez pas pourquoi tonton l'a vu trop que je vienne chez lui comme ça pourquoi? Il y a certains de vous qui insistent beaucoup pour payer la pension de vos enfants. Soyez pas très simple, s'il vous plaît. Parce qu'on leur a dit. Que les enfants de la femme, non, il y en a parmi vous que tous vos frères et soeurs. Vous avez la lumière sur vous. Quand tu as un homme, tu ne peux pas faire deux mois avec un homme. La vie de l'homme ne change pas. Mamie, ton énergie est. Et ils connaissent. c'est n'est pas parce que toi tu es simple, que tu ne connais pas, que eux ils ne connaissent pas. Ils connaissent. Ils connaissent. Maintenant je veux que vous appreniez à garder votre énergie Apprenez aussi que tu te réveilles comme ça. Si c'est que c'est un gars avec lequel tu couches, que tu ne... Tu peux rester sans coucher avec un homme. Non. Avec un homme. Non. Et ça, ça va te tuer. Il y a des projets que quand tu as été de faire. Si y a quelqu'un qui veut venir trop prendre ton énergie, là, tu l'envoies dans le champ pendant six mois. Tu finis ta tu tôles ta maison, tu meubles tu, as ton meuble là, tu mets tous les meubles dedans. Et quand un homme arrive dans ta vie, il faut checker tes finances. S'il vient, ça tombe. On m'a dit là, mon patois, look at. Il vient, tu commences à douter de toi, tu commences à avoir peur, tu ne connais pas trop. Look on. S'il le faut, c'est pas toi de la personne, mamie. Il n'a pas un genre que tu n'as pas encore vu. Il ne fait pas le genre que tu ne connais pas, mamie. Quoi? Donc, comment on garde son énergie? Abonnez-moi sur ma page YouTube aussi. J'ai des vidéos concrètes où je mets carrément. Je prends les, les bains de sel, là. Je mets je mets le truc dans l'eau. Le, je montre comment je fais et tout ça. là. Euh, je vais poster ces vidéos-là ces jours-ci. Ok? ta grand-mère paternelle dit que c'est du côté de ta mère et ta mère dit que c'est du côté paternel Ciao! je crois que c'est ça qui a fait que peut-être est-ce que tu, as une, tu es souvent instable dans certaines choses sans. parce que quand tu dis comme ça je vois une certaine instabilité Et peut-être la raison pour laquelle tu n'arrives pas à t'enraciner dans certains projets que tu fais ou même dans ton couple je ne sais pas et parfois certaines de vos mères ne vous ont pas aidé hein. tu as une mère qui aussi seulement comme ça là tu as une mère qui est aussi seulement simple, simple comme ça. Elle ne t'a pas protégée quand tu étais petite. Elle t'a pas protégée. Elle t'a pas montré les choses. Elle ne faisait même pas sur toi. Oui Sam, quand tu dis ça, dès que tu as dit ça là pour comment ils disent quand dès que tu as dit ça, je vois ça en fait. Que c'est et si l'esprit te met ça à cœur, ce n'est pas pour rien. Non, ce n'est pas pour rien. Tu dois investiguer, on nous dit investiguer de là. Tu dois investiguer de ça. Moi, je suis dans le business et j'ai fait d'en dessous. Je dois aller voir des terrains ce matin. Je vous ai dit que je fais aussi les terrains. Donc, si vous voulez acheter des terrains à, à Douala, Douala, Tribi Limbé. On a Des hectares, donc ce n'est même pas que les petits petits affaires, c'est pas les petits trucs qu'on discute. Les tu as été bloqué dès le bébé par ta propre famille. Ce que j'ai vu sortir de moi pendant mon traitement m'a laissé sans voix. Waouh! Ah bon? Waouh! Il ne faut pas prendre à la légère. Oh bonjour et merci pour ton message, le roi son, euh, Eric son fac. Donc Il y a des gens qui ne comprennent pas, non? Tu veux que quand je se dise comment? Attendez, je gère mon business. Ok. Oui, il y a des familles très compliquées. Euh, Levez-vous quand même à un moment. Et vous dites que tout ça doit s'arrêter. Parce qu'il y a des gens autour de vous qui connaissent la raison de votre souffrance. Et j'ai dépassé le niveau où j'ai peur. C'est pour ça que vous me voyez là. Je suis plus le genre que hey, si telle personne de ma famille qui m'avait bloqué voit que je connais maintenant, ils savent que je connais. Ils savent. Ils savent. Vous comprenez? N'ayez plus peur. Ils savent. Ils ne peuvent plus te tenter. Ils ne peuvent plus. Parce qu'avant, il y avait le... Tu vois, avant, quand tu as... Quand tu, tu commences à comprendre, tu te dis Ah! Et s'ils si savent que je sais? Bonjour, euh, meuf, maman, j'ai parlé de je voulais faire le digate pour parler de quelque chose, j'ai tombé ça mal, euh, <rire> j'ai fait que des gens qu'il faut qu'ils se protègent, donc, écoutez, il y a d'abord le petit niveau où tu as peur, tu ne, tu ne, il y a le niveau où tu ne connais même pas, on te gifle à ou tu droite. attendre, le deuxième niveau c'est que tu commences à dire que, ah, donc je suis censée me réveiller, il y a le troisième niveau où tu pars, comment ça fait, tu fais, ok ça te réveille. En, en un mois comme ça, tu as même six choses que tu dois faire. Tu fais, tu fais l'autre. Si tu pas faire, le travail, c'est tu le travail. Tu fais, prier au, ne messe au, jeûne communion au, village au, tu fais seulement. Au comprenez non. Quand tu passes au niveau-là maintenant, parce que quand tout ça est parti maintenant, tu commences à voir tes dons. Tous les trucs qu'ils avaient pris là, ça commence à revenir. Ah, C'était là. C'est moi qui venais chaque jour. Ça commence à revenir. Ton titre, ton couronnement. Tu commences à rencontrer les personnalités. Il y en a parmi vous. Vous êtes censé même vous marier avec des rois. Je vous dis vrai, frère Tu es censé, donc tu le sais. Tu es censé te marier avec un roi d'un village quelque part là. Mais ils ont toujours bloqué pour que tu ne rencontres jamais. Quand ça commence à s'ouvrir que pam, pam, pam, pam. Pff, laissez. C'est des choses que je ne ai même pas. Quand tu passes le niveau là, c'est hein, le niveau où Roha. Oh, Roha, oh, tu n'as plus peur. Tu te mets oh, au tu parles. Je suis dans le Roha oh, maintenant. Je suis dans le Roha. Oh, Parce que mon cœur là. Hein, attendez, pardon une minute. Allô? ça comment oui, oui, je suis très bien arrivée, merci. On a bien voyagé. Et vous? D'accord. Ça s'est bien passé. Ok, non, pas la grâce de Dieu, vraiment. Mmh, D'accord. Ils vont rentrer, madame, non? Ok, ok, pas de soucis. Du courage, oh papa, du courage. Ok. D'accord. Bon, tout à l'heure, non. Hum. Euh... Je suis beaucoup le business en même temps. Hein. Donc, j'ai fait des vidéos que je vous dis que je vais mettre sur YouTube ici là. Il bon, y a quelqu'un qui essaie de m'appeler, il a beaucoup insisté. parler des niveaux non, quand tu arrives maintenant au niveau où c'est un peu en l'air, donc tu es vraiment tu portes ta couronne sans avoir peur de quelqu'un euh, tu n'as pas fait tes, donc tu n'as plus, plus peur tu n'as plus peur et quand tu as ce niveau là maintenant tu peux aussi sauver d'autres personnes donc c'est même plus seulement toi tu peux diagnostiquer quelqu'un d'autre, tu lui dis que va faire comme ça comme ça, comme ça la peur, là, est partie. C'est le niveau où tu les gifles dans ton rêve. Quand ils viennent comme ça, là, tu les calmes. Tu les, tu les gifles. Mm -hmm. Ils viennent te tenter comme ça, là, tu les tapes. Ou même tes anges se pointent dans le rêve comme ça, là. Là, ils foutent. Voilà. Et quand c'est comme ça, souvent, ils, vous, ils, ne, ils ne vous calculent plus. Si ils sont dans le même quartier que vous, le matin, ils vous regardent comme ça, là. Si dans le groupe familial, avec vous, ils ne vous calculent plus. Mm -hmm. Ne poursuivez plus les gens. Quand les gens vous fuient, ça veut dire qu'ils connaissent. Bon, euh, je pense que c'est tout. J'espère que ça va éclairer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a demandé comment fait comment. Quelle est d'abord la base Nettoyer l'environnement de la maison. Quels sont les outils comme le sel, les encens. Lucien Camille, je ne sais pas quelle vidéo tu es venu mettre ici Mais je vais te bloquer, tu as compris non C'est Néné Keny qui là-haut Mais pas faire vos publicités ici là. Sans me demander mon autorisation Vous avez le sel La peur C'est l'énergie Négative qui s'est accumulée ici là Vous comprenez non Mes entretiens c'est 40 euros Vous payez 40 euros 30 minutes Je vois Ce que je vois, ce que les esprits me montrent, je vous le dis si vous venez avec les intentions de mensonge ou de ceci-là, je vous préviens en avance. Donc, ne venez pas pour me manipuler. Ne commencez pas à me dire que vous voulez la réduction, tout ça. Je ne veux pas me donner mon tête. Voilà. Donc, il y a mon numéro de téléphone que j'ai. Je mets généralement mon numéro de téléphone ici, là. Vous voyez mon numéro Je vais épinguer, mais ça ne marche même pas. Ah tiens, j'ai pu épingler. Donc... La peur c'est quoi C'est une énergie négative que tu as laissée autour de toi longtemps Que tu as laissé entrer dans toi Et tu pas t'es pas débarrassé. Pour enlever aussi la peur, ça s'est fait progressivement peu qu'on a confiance en soi On reprend confiance en soi progressivement Est-ce que vous savez que dans la journée, quand je suis là comme ça là, je, euh, You pick up on vibrations, you pick up on thoughts Excusez-moi, je traduis en français tu prends des énergies, ok. Je suis à Douala, je suis basé à Douala. Tu prends des énergies. Donc, il y a même les quartiers parfois, les quartiers comme Missouké, il y a certains coins de Bépanda là. Ou quand tu vis là-bas comme ça, là, wow, la nuit, tu ne dors pas. Parce que les choses-là se baladent, ça passe pas. Ça. Il passe pas ta chambre pour partir, partir il l'homme à rendez-vous. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, ce sont les énergies négatives que tu as tolérées héritier yaya je fais des formations papa formation pour transformer tes dons tes talents ton énergie là en argent oui c'est si ce que tu appelles que je rends les gens riches oui je rends les gens riches mais si tu viens tu veux devenir riche sans pouvoir la richesse a besoin de discipline tu vas te discipliner pour, pour savoir comment payer ta dîme tu vas te discipliner pour savoir comment mettre une stratégie en place tu vas te discipliner pour savoir comment apprendre des lois financières si tu ne peux pas te discipliner tu laisses parce que c'est tellement l'argent pour me payer tu m'as même pas payé. C'était de mes formations, c'est 500 000. Quand il dit que donne à 500 000, on dit, oh, il n'y a pas d'argent. Donc, laissez un peu l'autre là. OK, continuons. Il y en a parmi vous, et ce n'est pas parce que tu es en bain que tu es à l'abri de ça. Vous comprenez bien. L'une des choses qui restaure rapidement votre énergie, c'est le sel. Quand il touche même ça ça là, partez dans votre maison, prenez le sel. Prenez dans votre main comme ça. Vous allez sentir la vibration. Là, comme je vous parle, je peux sentir ça. Héritier Yaya. Si tu veux une interview, tu peux m'interviewer un autre jour. Pour l'instant, je suis en train de répondre aux questions des gens, ok J'ai plein de vidéos sur la page, donc tu peux lire. Je raconte mon histoire dans certaines de mes vidéos. Tu as compris Le roi Yaya. Si Yaya, c'est vraiment ton nom. Ok. Donc, je dis ceci. Le sel a beaucoup d'utilité. Je peux, comme le couteau peut permettre de couper la viande ou de tuer quelqu'un, ou encore d'éplucher l'avocat, ou bien je parle pas. On n'épluche pas l'avocat, on prend l'avocat. Je vous montre en fait que tu peux utiliser le sel pour faire beaucoup de choses. Le sel déposé sur ta table ne va presque pas te servir. Mais ce sel, quand tu le verses, tu prends, tu verses, en mettant une intention dessus. Parce que vous avez du pouvoir à l'intérieur de vous. Vous avez vos ancêtres qui sont là pour vous back-up. Vous avez le Seigneur Jésus-Christ qui est là pour vous back-up. Vous me comprenez, non? Parle-moi que ma vérité. Si elle ne peut même pas d'abord mentir elle ne peut même pas. Donc. C'est l'utilité. C'est ce que vous en faites qui fait la puissance de la chose. Et vous-même là, vous avez du pouvoir en vous. Mais ce pouvoir n'est pas activé. Parce que comme je vous ai dit, quand on vient, on met les cadenas sur vous. Quand on vient, on met les. C'est pourquoi vous m'écoutez même comme ça. Dès qu'il parle comme ça, dit que ah, pardon, quitte avec tes trucs là. Vous voyez, non. OK. Donc maintenant, quand on parle de sel, il y a plusieurs. Ça sont des sels, hein? Il y a le rouge, il y a, y a tout ce que vous imaginez comme couleur dans le sel. Voilà, voilà le rouge. Voilà le rouge. Ok. C'est que ces affaires, là, ça, ça prend tellement de temps, mais bon, je vais quand même m'expliquer. Mais là, je dois partir aussi. J'ai un rendez-vous que je dois honorer à 9h40. Donc, je ferai. Je vous ai déjà mis des vidéos. Je vais mettre des vidéos sur YouTube que vous pourrez regarder. Ce que je vous montre c'est là, ça, je peux dire que c'est le niveau 1. Quand vous allez euh, faire ceci, ça va commencer à ouvrir votre compréhension. Et ça va aussi faire qu'il y en a parmi vous, on a fait le genre que vous allez rejeter le savoir. Donc, tu vas tomber sur un truc qu'on te dit que fais comme ça. Tu vas dire, ah. Une partie de ce qu'ils ont fait, c'est que toi, tu vas rejeter le savoir, en fait. Pas tout. Écoutez. Je ne suis pas ici pour discuter avec vous. Vous me comprenez. Moi, j'ai pris au nom de Jésus. Je délivre au nom de Jésus. Vous avez compris? Quand vous voulez me dire que allez faire votre doute de nom de Jésus là. Bien même. Vous allez faire ça et puis après vous allez venir, vous allez lire, vous allez venir me dire. Bon, je continue. C'est pour ça qu'il y a certaines choses que je n'aime pas montrer dans les vidéos ici parce que quand elles montent, je vais voir les décepticons qui vont venir ici là, commencer à commencer avec leurs faux commentaires. Là, ça me. Je n'ai pas le temps pour vous. Bon, je continue. Ce que je vous montre ici, c'est un outil sur 150. Mais je sais aussi qu'il y a des gens que vous restez dans cela, dont même la base, si vous n'avez pas. Quand vous tombez sur ma vidéo comme ça, là, vous allez là, vous devez like. Vous ne comprenez pas. Prenez seulement le sel aujourd'hui, le sel, c'est inoffensif parce que vous-même vous mangez, non vous prenez faire vous mettez à votre menu, vous mangez, ok. Il y a aussi de l'eau, l'eau. Le truc c'est que quand vous partez à l'église, on vous endort, on vous fait comprendre que l'huile d'olive qu'ils utilisent à l'église là, n'est-ce pas pour les traditionnalistes, c'est l'huile rouge. C'est seulement l'huile qu'on n'a pas raffinée, c'est tout. Donc, ne vous laissez plus bloquer par les trucs que non. S'il n'a pas le nom de Jésus ici là, pardon, je vais même pas rater dans ça. Ok, prenez le sel donc, mettez l'intention. Noël, je suis à Douala. Si vous n'êtes pas à Douala, je fais mes consultations en ligne, en, en, en, en vidéo call. Je ne vais plus lire vos commentaires, mais je vais expliquer ce qu'on doit faire avec le sel, parce que avant, vous faites me distraire. Donc. Premièrement, il y a votre environnement à la maison. Beaucoup d'entre vous, votre maison est. Ouais, Seigneur. Je vais seulement bloquer. Parce qu'il veut veut plus les. C'est les déceptique qui arrivent ici, là, vous allez vous manquer ce que vous allez faire. Je ne n'ai pas le temps pour ça. Donc, prenez le sel, vous prenez d'abord, vous mettez votre intention. Seigneur Jésus, voilà. Lisez le son 91. Généralement, avant d'aller vous coucher. Somme 91, le somme 4, verset 9. C'est le Seigneur qui vous donne la paix dans votre demeure. C'est lui qui vous protège. Je me couche sur mon truc je dors en paix parce que c'est lui qui me donne la paix. Seigneur, je viens maintenant te demander de me donner la paix dans cette maison. Tout esprit mauvais, toute mauvaise personne ou un mauvais esprit. Qui, vous, ne, vous ne savez pas qu'il y a des gens qui sont dans votre maison avec vous là-bas depuis longtemps. Vous ne savez pas. Et quand ils parlent comme ça, ils sont, ils sont là, ils écoutent ce qu'elles disent. Testez ça, vous allez voir cette nuit. Vous allez voir. Parce que vos ancêtres sont aussi là pour vous guider. Vos ancêtres sont là pour vous conseiller. Et quand ils il vous parlent comme ça, là, vous connaissez ce qui est vrai, vous connaissez ce qui n'est pas vrai. Ok. Donc, premièrement, vous, quand, vous, vous, quand vous visez de le lire les passages, vous versez, aspergez le sel dans les coins de la maison. Si vous ne vivez pas seul, si vous vivez chez votre mère ou bien, ne partez pas chez quelqu'un faites ça, s'il vous plaît. Parce que si vous, si vous demandez avant la chambre à quelqu'un, euh, ce sera un peu compliqué. La personne se réveille le matin, va commencer à dire que oh, tu es venu faire des incantations dans ma maison. C'est dans votre propre maison que vous vous permettre de faire ça. Et, les personnes que vous, et si vous vivez chez quelqu'un et sa maison habitée par des esprits qui ne sont pas bien, votre lumière va commencer à déranger dans sa maison. Donc si tu fais ça, il y a même une, là, une, euh, une de mes filles, elle m'a contacté, elle, on a commencé à se parler, ça fait deux semaines. Et absolument elle vit chez sa soeur. Elle dit donc que sa soeur a commencé à faire des cauchemars sur elle. Que elle, elle veut faire des mauvais trucs sur sa soeur. Et je lui dis que c'est justement parce que toi tu as commencé, elle, est, elle, a, elle a ce don de, de meufo qu'elle a commencé à activer. Les déceptiques tu nous, les esprits là sont vraiment maintenant, elle est mal parler d'elle à sa soeur. Donc, vraiment, c'est très, très subtil. Si vous avez votre propre maison, vraiment, je vous encourage, faites ceci. « Et en versant le sel, demandez, Seigneur, s'il y a des choses qui me bloquent, s'il y a des entités négatives dans cette maison, premièrement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous commande de sortir. Lui qui est reine, lui qui était, qui est et qui sera. » Vous avez dit tout à l'heure que les gens qui disent que seul Jésus vit là, oui, est, Jésus est Seigneur et Sauveur. Je n'aime pas dire que mes ancêtres sont mon Jésus-Christ. Mais vous devez savoir comment engager toute autre chose. J'ai ma, ma mère m'a accouché. Ma grand-mère a accouché, ma mère qui m'a accouché. Tu ne peux pas régner tes ancêtres. Je veux que vous puissiez comprendre. Parce qu'au bataille l'église, souvent, vous lave le cerveau. Vous commencez à dire que non, tout ça là, non, non, non. Vous devez savoir aussi engager vos ancêtres. Parce que parfois, quand ta mère monte, ta mère vient souvent, elle vient dans le rêve, elle veut même te parler, elle ne peut pas te parler parce que pour toi, elle te dit que non, quand ils sont morts, ils sont partis. Peut-être elle vient, elle veut te montrer quelque chose. Je vous le dis parce que je connais beaucoup de personnes que vous avez bloqué vos parents pendant des années. Ils ne peuvent pas venir vous parler. Donc, tu verses Et quand tu verses tu parles. Tu vas dans la cour. Vous avez des coups chez vous. Tu verses dans la cour. Parlez. Apprenez à parler. Ouvrez votre bouche. Parce que la puissance est en vous. Je vous apporte maintenant la conscience. Quand vous commencez à comprendre, vous activez la puissance en vous. Vous prenez vous-même. Vous parlez. Vous me comprenez je n'ai pas dit que c'est votre Dieu. Je n'ai pas dit que c'est moi pour faire ça sur vous. Tu prends maintenant ton, une autre partie de ce même sel. Laissons-moi fait que tu prends les sels des autres couleurs. Laissons. Je vous dire dit vous donne le niveau un, niveau zéro même pour commencer. Parce qu'il veut que votre conscience, votre, votre, vos yeux soient ouverts. Tu prends maintenant ce sel, tu le mets dans l'eau. Est-ce que vous savez comment vous a tellement dit De telle façon que tu parles l'acheter le parfum d'or tu achètes l'huile d'or, le, le, le, le gel douche d'or. Tu achètes ceci, ceci, cela. Tu te laves avec. Tu es content. Mais ton aura, ton énergie n'est pas activée ni protégée. Tu sais qu'ils ont mis quoi dans l'eau Dans l'huile, dans l'eau, c'est l'huile là que tu utilises. Tu sais qu'ils ont dit quoi sur ça quand ils fabriquaient Parce que dans le monde spirituel, tout fonctionne avec les incantations. Quand je mets l'intention dans quelque chose, je te donne, tu mets sur toi. Est-ce que vous imaginez même tu achètes un savon que quelqu'un a fabriqué quelque part. Tu ne connais pas qui Tu ne sais pas pourquoi Tu ne sais pas qui l'a dit sur ça. Tu prends, chaque jour fidèlement, tu te laves avec. Tu prends l'huile, que, que, que Nivea, Nivea, ben bah, oua? oua? <rire> ouais. Nivea, ouais. Oh Seigneur. Oui, on fait les choses, donc, on ne connaît pas. Nivea, c'est qui Je peux pas prendre la si part on te demande de prendre peut-être tel pour tu mets dans lui pour te rendre avec tu dis non non non l'univers c'est qui? Dove c'est qui? qui? Hum? je vous dis que c'est le test, si rien ne se passe ne vous contactez pas si quelque chose se passe, venez laissez m'a écrire cela et je n'ai pas besoin de vos témoignages parce que Dieu c'est Dieu qui parle pour moi je n'ai pas besoin de vos témoignages quand quelqu'un vient visite comme ça m'a dit que témoignage. je n'ai pas besoin de vos témoignages Oh, je suis en train de sortir rapidement aussi. Bon, je vais quand même finir ce qui est commencé avec vous. Quand tu mets ça dans ton eau, lis le Somme 35. Vous comprenez, non? Lis le son 35. C'est le Somme de combat. Et en lisant, tu dois aussi méditer sur ton eau là. Je vous dis que ça, c'est le niveau 0. Donc, ça, je n'ai même pas commencé à dire que traitement de ceci. Le niveau zéro. Personne qui veut mon mal qui m'a attaché tout tout qu'on a creusé pour moi tout ce qu'on a mis pour que je n'avance pas si c'est les trucs qu'on a mis sur moi au oh seigneur je viens me débarrasser en l'avant tu parles sur toi vous allez faire les rêves de la nuit c'est là que vous même vous allez m'écrire vous me dire que maman j'ai vu comment ma tante me poursuivait le, le visage là vous allez voir les visages des gens qui vous oppriment chaque jour je veux que vous compreniez que la puissance est en vous. Ce n'est pas pour rien qui vient prendre votre puissance. Ce n'est pas pour Dieu qui vient prendre votre puissance. Vous pensez que si vous étiez n'importe qui, vous étiez ah, Ceux qui s'intéresse à vous. Il y en a parmi vous, là, que vos, vos oncles, vos, ces gens-là pointent même 5 millions par mois chez vous. Vous commencez un business, une petite opportunité, ça tombe. Petite opportunité, ça tombe. 35, 35. Et n'ayez pas honte, même si tu fais avant l'homme, tu veux faire ta chose, mamie, fais. Parce bah, que ce dit son il y a l'homme, l'homme ne veut pas faire. L'homme ne veut pas faire, mamie, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas faire que tu ne vas pas faire. Fais ta chose. Fais ta chose. Je parlé seulement du sel, parce que c'est que souvent vous pleurez l'argent. Ceux qui n'ont pas l'argent pour la consultation, ne me contactez pas, je vous en prie. Je vois que quand il m'écrit maintenant, il dit qu'il n'a pas l'argent pour payer la consultation. Ok Écoutez mes vidéos, vous allez faire ce qu'il dit dans les vidéos Vous n'avez pas besoin de prendre mon temps Voilà C'est seulement le petit niveau que je vous dit là-bas C'est tout Et vous serez super de savoir que beaucoup de vos amis Beaucoup de vos amis connaissent ce qu'ils train de dire là déjà Et ils ne vous ont jamais dit Vous bon, aussi l'eau Toute l'eau l'eau, toute la terre Est connectée L'eau et le sel sont étroitement liés L'eau, il le sait. Donc les gens qui disent que oh je ne vais pas aller de l'esprit des eaux là, oh c'est mauvais, je ne vais, je ne, je ne. Seulement un petit test. Certains parmi vous êtes parfois très attirés par l'eau, hmm? n'est-ce pas? Souvent on fait les rêves vous voyez sortir de l'eau, non? Je ne vais pas parler trop, je ne vais pas aller trop loin. Je vais seulement dire un petit comme ça, vais laisser. n'est-ce pas? Il y a des choses que la société vous aussi dit pour vous endormir. Donc Faites seulement fidèlement le lavage au sel au sel. Là. Faites ça pendant 3 ou 4 jours. Tu peux faire le sel le matin. Quand tu fais ça le matin, c'est pour que s'il y a quelque chose, n'importe quoi qu'on de déposer sur toi la nuit, tu enlèves. Quand tu fais le soir, c'est pour que si tu as apporté n'importe quoi dans la journée, qui veut bloquer ta, que tu ne reçoives un message que les ancêtres veulent te donner dans la nuit, tu enlèves. Quand tu as fait ça, ça va te nettoyer. Il y en a parmi vous que vous êtes partis, vous avez dormi, vous avez couché avec des gens, des gens qui avaient des mauvaises énergies. Ou bien vous travaillez dans des endroits où il y a des mauvaises énergies. Chaque jour, quand tu rentres du travail, tu es fatigué. Vous allez dans les maisons de repos avec les sorciers, sorciers là. Les, pauvres, les vieux pères, vieilles les mères là sont les sorciers. Ce sont les faux yeux comme si vous regardez comme ça là. Pardon, laissez-moi comme ça là. Je parle moi comme, comme ma chose. Ouais. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Il y a une grave, mais là, quand tu entres dans sa chambre, tu sais pas pourquoi je te sens toujours mal. N'est-ce pas? <rire> ah, yeah. Certaines personnes connaissent ce qu'il dit là. Quand vous entendez parfois, ils font des incantations. Une incantation, c'est seulement quoi? Je mets une intention très forte sur quelque chose. Par exemple, tu entieres, on s'allait, il fait un mauvais sort, il parle, il parle. Tu es là, tu passes. Tu t'occupes de lui, tu viens, tu le laves. Il parle, il parle, il parle. Ne soyez pas seulement bête, bête, bête. Vous travaillez dans la maison de repos en 10 ans, vous ne voyez pas ce que vous avez fait là-bas. Avec l'argent que vous avez pris de là. Hum? Marie Chichin, ton nom là-même. Tu rêves, on te donne les liasses d'argent. Et si tu te. C'est encore plus pire quand tu te réveilles et tu vois qu'actuellement là tu n'as même pas 5 francs. Tu as les dettes jusqu'à. C'est très grave. Ça veut dire que dans le spirituel, tu t'a déjà donné. Maintenant, il faut que tu te débloques. Pour que dans la, dans la réalité. Et je vous parlais d'énergie tout à l'heure. Beaucoup d'entre vous, vous avez aussi besoin de repos. Tu te mets tu mets l'atmosphère à la maison voilà dimanche. Tu mets tes enfants, tu allumes la bougie. Tu te laves avec le sel. Tu te couches. Tu dors. Tu demandes aux ancêtres J'ai pas dit que tous les vieux sont sorciers. Ouais, Polo. Comment vous voulez Pourquoi vous voulez seulement mal voir ce que j'ai dit hein? Moi, elle m'a dit, ne mettez pas... don't take any chance. Ne courez pas les risques. Vous partez, vous faites seulement confiance. Et n'oubliez pas que quand vous parlez ces gens, vous les touchez. Vous les touchez. j'allais expliquer quelque chose aussi d'important voilà, vous mettez l'atmosphère vous vous couchez, avant de vous coucher vous demandez, faites même ce qu'il vient vous dire au sel là maintenant vous dites que parlez-moi, parlez-moi, dites-moi parce que vos ancêtres veulent communiquer avec vous mais vous même vous bloquez avec vos, vos enseignements qu'on vous a dit là ça bloque votre tête couchez-vous, vous dormez, ils vont venir vous parler prenez le sel comme ça vous versez autour de votre lit ils vont venir vous parler en versant, vous parler que s'il y a quelqu'un ici là, il y a même dans mon environnement si a n'importe quoi, que ma chambre ne soit plus Un, un, un endroit de passage, ce n'est pas la route d'ici là C'est la chambre Que je bloque Toutes portes de fenêtres qu'ils ont mis ici là Et vous passez pour aller chercher le gens Vous ne passez plus ici, vous avez le pouvoir Ouais La peur peut être transformée en force Et vous devez aussi savoir recharger votre énergie Recharger quand tu recherches ton énergie ou ça, tu te réveilles, tu sens que Ah, mes choses vont aller. Oh ah yeah, oui, oh ah yeah. oui. Ça va marcher. Ce que je vais faire va marcher. Tu vois, la peur qui a dans ton ventre, là, ça disparaît. Ça part. Parce que c'est de l'énergie qui vient s'accumuler ici. Et après, c'est dans tes bras. Ça laisse là. Dès que tu penses au... Dès que tu penses... À... Tu as peur. La vie, il le laisser, vous savez, vous avez faut vous n'avez pas trouvé pas sur Facebook où on vous dit ce que vous dit là. Et je vais dire que vous n'avez pas fait. Vous êtes giflables. Vous êtes giflables. Vous êtes tout bête, bête simple, simple. On vous cabosse la nuit, on vous tape la nuit. On ne se couche pas on dort comme ça là. Le sommeil, c'est un moment. C'est un moment où tu communiques avec les esprits ils peuvent te parler sans tes blocages et quand tu mets bien ton environnement pour dormir au lieu de faire les faux cauchemars qui vont te stresser tu te réveilles avec la peur dans le ventre tu vois où on vient, on te donne l'argent on te montre que pas là-bas fait comme ça là. on te montre que va, tu te reviens, tu as une idée je devais appeler telle personne Elle je Titia, ne fais pas Mais pas je là, chaque jour je parle, ça voilà mon numéro WhatsApp contactez-moi si vous me contactez pour la consultation, vous n'avez pas l'argent pour me payer, venez regarder ma vidéo pour pas les faire. Je ne parle pas avec quelqu'un ça qui me paye, je vous dis. Si vous avez les offrandes, vous vous m'envoyez sur le numéro là-bas. Donc merci à ceux qui ont déjà fait leurs offrandes, merci. Monsieur, je suis réveillée ce matin avec le sourire aux lèvres. Et aussi, pendant que vous dormez, normalement pendant que vous dormez, vos anges ne pas de travailler pour vous. Ouais Seigneur, pardon, fais que tes enfants comprennent. Fais que tes enfants comprennent. Ne dormez plus n'importe comment. On ne tombe pas sur le lit comme ça. Même si tu es parti coucher avec n'importe qui, on finit de faire l'amour, on dort. Vous dormez quoi? Ma chérie, lève-toi, tu établis tes choses. Tu mets ton environnement, tu bénis l'endroit, tu dis que parlez-moi cette nuit. Tiom Lionel, ouais Seigneur, au revoir Tiom Lionel. Je suis ici pour expliquer les trucs aux gens. Celui que ça ne va pas être bloqué, il ne blague pas. Bah. Vous avez compris donc. Vous voulez venir mettre vos peurs sur moi. Vous voulez que moi je vous parle, que. Ah, pardon, je ne fais pas ce que vous voulez. Et il dit d'abord, vous me connaissez. Moi, ça ne va pas, il vous bloque. Ça ne va pas, il vous bloque. Voilà. Ceux qui ont compris ce qui est donné comme instruction sur le sel, si c'est la première étape, faites ça, vous allez venir, vous allez me le contacter. Même si vous ne me contactez pas, ne vous inquiétez pas. Ma vie va. Ok, je, je cette vidéo c'était pour le niveau euh, le niveau zéro parce qu'il y a beaucoup d'entre vous vous êtes comme ça, là, vous ne comprenez rien vous êtes comme vous êtes vous êtes même plus, plus blanc que le blanc le blanc le blanc lui-même le blanc de là où tu es pas sur le médium toi tu es là comme ça, là, tu es africain tu rien maman il y a des magasins spirituels chez les blancs entrez un peu là-bas vous voyez Entrez. Et vous avez l'avantage la, que vous avez vos ancêtres. Et vous avez encore Jésus au-dessus. Qui peut vous attaquer? If my God is for me, who can be against me? Votre, bon quand on vous a dit à l'église que, okay? wow, euh, euh, Jules Farrell, toi-même tu connais, non? Le jour où tu te dégames et te bloques, moi je n'ai pas la pression, je n'ai pas peur de vous. Sam, si vous dégamez, je bloque. Je plus plusieurs business en même temps et j'ai fait dans dessous ok je vous disais que vous devez être le genre que votre énergie non c'est pas ça qu'elle disait, mais je vais parler d'autre chose votre énergie doit être cruciale pour vous quand il me lève le matin je me lève pas je saute du lit comme ça oui les blancs font ça les blancs pas dans les endroits ils parlent, ils parlent à leurs ancêtres ils parlent à papa ils parlent à maman Et parfois, hein, vous pouvez être même le seul ou le premier dans votre famille que vous êtes ouvert à tout ça. Votre famille sont aussi là comme ça, élan, élan. Rien. Cabossé, cinq filles non mariées. Jamais acheté un terrain dans sa vie. Tout comme ça là, élan, élan. Vous commencez à être conscient. Parce que si tu ne te protèges pas, quelqu'un va venir prendre des choses. Mais Jésus parle du dévoreur dans la Bible. ah Oh! On m'a parlé, par là, on m'a dit ma que, on m'a dit que je, je, je, Jésus dit que tu plantes ta chose si tu vas te coucher, tu dors. Quelqu'un vient dans la nuit, il ne coupe pas avec. Quelqu'un vient saccager ton champ. Oh, oh. Ce n'est pas tout le monde qui vous fait ce là. Oh non, dans notre famille, on ne veut pas. Il a dit soyez vigilants. Oui, il regarde avant de t'embaucher. Oui. Comme tu es simple comme ça, là, il y a quelqu'un là qui est en train de prendre ce qui te revient. Parce que tu ne connais même pas ce qui te revient. Tu es simplement simple, simple. Comme ça, là. Maman, on ne fait pas ça. Notre famille, nous, on est simple. Hein? OK, soyez simple. Nous, on est simplement simple. Hein? On est simplement simple. Celui hein? qui so, a dû m'écrire sur WhatsApp, là, Je vous l'avez dit. Fais-moi le transfert de la consultation. Je vais consulter à partir de cet après-midi parce que je sors là maintenant. Vous payez d'abord avant de consulter. Ne me fais pas autre que Rose. Comme tu commences à vivre, ouais, maman. Et quand tu fais ça, tu comprends que c'est simple. C'est simple, c'est évident. C'est simple. Hum. Hum. Bon, merci beaucoup. Pour okay, qu'on parte. On m'attend déjà. Vous l'avez compris, non? On se reprendre demain vous savez que vous connaissez les heures de direct donc je fais les directs tous les jours à 19h entre 19 et 19h15 abonnez vous mettez les cloches de notification euh, j'ai des vidéos que je vais mettre sur, sur youtube où je montre comment mettre ça dans l'eau comment mettre les sels dans l'eau comment faire ça là vous voyez non euh, j'ai aussi fait une vidéo pour les enfants comment stériliser ou bien comment je vais appeler ça comment comment sanctifier sa maison oui et aussi pour le sommeil, vous ne devez pas dormir comme ça. Là, il y a des choses que vous devez faire. Bon, il y a la formation aussi pour les choisis. Les gens qui... Non, Bénédicte, est... tu sais, même si tu connais ça maintenant, parce que tu as dit que si tu savais tout ça là maintenant, depuis, ce que ça aurait changé certaines choses dans ta vie. Il ne s'est fait jamais tard. Il y en a parmi vous que vous allez faire en cinq mois ce que vous n'avez pas fait depuis 20 ans. Je vous dis... Tu restes comme ça là, pam, deux semaines, tu as l'argent, tu achètes le terrain. Tu pars, pam, papa, pam, pam, pap, deux, trois semaines, tu as payé le terrain. Je vous dis que ce n'est pas, je vous dis. Après, tu restes comme ça là, tu dis, oh, je, je vais me encore faire cinq ans avant de construire l'immeuble là, de faire l'immeuble là-bas. Oh, oh, oh. Tu restes comme ça le mois prochain, quelqu'un te dit que j'ai une opportunité. Voilà, si tu fais ça, ça, ça, tu achètes le terrain. Dès que tu achètes le terrain comme ça là, il te montre comment tu fais, tu dans six mois, tu vends le terrain là. Oh, Seigneur. Tu revends même à trois fois plus que ce que tu as acheté au départ. L'argent de ça, tu prends, tu commences à lancer le chantier avec. Écoutez, votre vie n'avance pas. Ce n'est pas le temps qui va faire. Ce sont les actions. Quand vous posez des bons actes, en un jour, votre vie va changer le genre que tu vas laisser. Tu as dit que je vivais même depuis. Dans ma famille, on fait toujours au moins six ans avant de construire une maison. Voilà quand six mois, j'ai fini ce voilà ma clé dans ma main. Voilà ma clé dans ma main. Je vous parle des choses que je vis d'abord et que j'ai joué les gens. Je vais commencer à faire des témoignages parce que j'ai le groupe WhatsApp, c'est jamais là-bas qu'on partage les témoignages. Donc mes trucs de. jamais mes trucs même. Parce Facebook, si là, vous aimez souvent, il y a des set icons. Quand tu fais la vidéo, viens, il parle. vient parler, commencez à parler. Je n'aime pas tout. Vous aimez venir parler, parler. Donc, il y a des trucs que je n'aime même pas. Donc rien ne de devient. OK. Bon. Vous passez une bonne journée, oh. bonne journée, bonne journée, bonne journée, bonne journée. Que le Seigneur vous donne la grâce, qui vous bénisse, qui vous ouvre les portes aujourd'hui. Et c'est que vous aimez seulement, vous vous dites Amen, Amen, Amen, Amen, Amen. Quand tu reçois une bénédiction, sors une offrande que tu donnes. Moi, il vous le dis. Sors une offrande que tu donnes. Et comme tu sais, comme ça sort de ta poche comme ça, ce que tu as reçu, c'est pour ça que souvent, vous regardez les vidéos. Hein. Vous regardez les vidéos 50 ans. Vous ne faites jamais ce qu'on a dit de faire dans la vidéo-là. Parce que quand on dit qu'il y a 5 ans qui va sortir de ta poche, on dit que, hé, hey, moi, il n'y a pas de il faut mon argent. Vous pensez que c'est votre argent là qui va m'enrichir. <rire> ouais, Seigneur, bonne à vous. Vous avez compris Gardez votre argent. Bon, je sais qu'il y en a qui sont... Je ne veux pas quand même vous mettre tous dans le même sac. Je, dé, je déclare quand même pour ceux qui vont... Il y en a qui ont... Il y en a qui obéissent. Il y en a qui écoutent ce que je dis et ils font. Cette semaine, il y a des gens qui ont payé leur dîme pour la première fois. Il y en a qui ont osé faire une offrande pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Ceux qui s'aiment dans ce que je fais, parfois pour elles sont ça, vous restez en ce de seulement l'argent que voilà. Que le Seigneur vous retourne 100 fois plus. Qui vous ouvre les idées. Parce qu'il y en a parmi vous, souvent, vous avez les opportunités de business, mais la dernière minute, ça crache. Ça ne donne pas. Que le Seigneur vous amène jusqu'à l'accomplissement. Quand vous voyez votre argent dans votre main. Je viens contre le syndrome d'avortement de destinée. Avortement de business dans, votre, dans, votre, dans, vos, dans vos choses au nom puissant de Jésus. Quand vous allez mettre ceci en action, ce que j'ai dit là, comme c'est seulement la base, le Dieu qui m'a appelé, l'éternel des amis, celui qui me protège. C'est lui qui me donne la force, c'est lui qui m'inspire, qu'il se pointe et qu'il fasse. Parce que quand le Seigneur me donne un message, il me dit que quand il vous dit, c'est lui qui va venir faire, ce n'est pas moi, c'est lui qui va venir faire, qui se pointe dans votre vie. Que vos ancêtres aussi communiquent avec vous, qui vous ouvre la voie, qui intercède pour vous, que la Vierge Marie aussi, parce que la Vierge Marie c'est notre mère. Je sais que beaucoup de personnes négligent beaucoup la Vierge Marie, impliquez-la dans vos prières s'il vous plaît. Il y en a parmi vous-même, ces derniers temps, si vous recevez des messages, que vous devez acheter carrément la statue de la Vierge Marie, vous déposez quelque part à la maison ou sa photo. Faites-le, s'il vous plaît. Faites-le. Il y a beaucoup de mystères que vous devez commencer à engager. Je viens contre l'esprit de peur. Toute peur qui a fait que vos business partaient toujours. Toute flèche qu'on envoie dans votre direction pour vous bloquer. Pour faire que la dernière, mais vous êtes bloqué. vous ne savez pas que vous allez faire. J'enlève ces flèches de votre cœur maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok. Beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Vous savez que moi Agent, agent, agent, agent, agent. OK? L'argent, ça circule. Ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Tu prends, tu investis. <rire> OK, bonjour à vous. Bye.